Allons-y pour ce super défi dans lequel nous irons piger dans les blocs des niveaux 3 et 4. Donc, pour commencer, on nous disait, euh, Osobot se déplace un pas à la fois. Donc, un pas à la fois, niveau 3, j'ai un bloc qui peut m'aider pour ça, se déplacer vers l'avant, donc d'un pas à la fois, c'est un centimètre. Et ce faisant, il allumera sa lumière de couleur bleue, donc la lumière de couleur bleue, jusqu'à temps qu'il détecte un objet. Donc, si on veut détecter un objet, on retourne dans notre catégorie des capteurs. S'il y a un objet devant Ozobot, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Il allumera sa lumière supérieure rouge. Donc, la lumière supérieure rouge. Et il jouera un son triste. Pauvre petit Ozobot. Donc, il aura à jouer un son triste. Et on éteint ensuite euh, les lumières. Donc, on éteint en fait les, les lumières supérieures. Euh, que se passe-t-il aussi, c'est qu'il recule en tournant, donc pendant, euh, à la suite de la détection de cet objet. Donc, pour faire ça, moi, je vais aller dans les blocs niveau 4. Je vais aller chercher un déplacement et je vais aller chercher aussi une rotation. Mon déplacement, si je veux le faire, euh, si je veux faire en sorte que Ozobot recule, je vais mettre une valeur négative. Donc il reculera ici de 50 mm, moins 50 comme valeur. Je laisse ma vitesse telle qu'elle. Et mes angles, ben, je pourrais mettre une valeur euh, comme je veux, ou comme on l'a déjà vu, allons le chercher. Euh, dans Maths, un anti-aléatoire. Donc euh, notre rotation ne serait pas toujours la même, si on y va avec 4, euh, 45 et 90. Donc, on aurait une variété dans euh, l'angle de rotation quand il va reculer. Donc, euh, ça, ça nous fait déjà un bon bout du programme. Maintenant, on nous demande de faire cette opération-là quatre fois. Je ne peux pas utiliser la boucle répétée quatre fois parce que sinon, ce petit bloc-là, se déplacer vers l'avant, Ozobot va le faire que quatre fois. Et s'il n'y a pas d'objet à l'intérieur de cette distance-là de 4 cm, bien, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce sera. Probablement souvent le cas et le programme ne, ne serait pas très fonctionnel si on y allait de cette façon-là. Donc, on va aller toujours dans le niveau 4 avec une boucle que nous n'avions pas encore utilisée. Répéter tant que. Donc, allons-y avec ça. Et nous, ce qu'on va utiliser, c'est pas cette fin-là. C'est qu'on va répéter tant ou si longtemps qu'Ozobot n'aura pas détecté quatre fois un objet. Donc, pour faire ça, on retourne dans nos variables. Je vais créer une variable qui va s'appeler «obstacle ». J'aurais pu l'appeler objet aussi, donc peu importe. Je vais tout de suite la fixer à 1. Donc, math on se souvient qu'on a nos blocs ici numériques. Parce que sinon, Ozobot va commencer à compter à 0. Donc, je vais en faire 0, 1, 2, 3, 4. Moi, je veux qu'il commence à compter à 1. Donc, on va répéter tant que... Je vais chercher ce petit bloc-là logique qui va être fort utile. Tant que ma variable qui s'appelle obstacle est plus petite ou égale à donc, encore une fois, mat, mon bloc 4. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens d'indiquer là? C'est qu'on va répéter tout ce qu'il y aura en dessous. On n'a pas terminé, là, mais lorsque ce sera terminé, on va répéter tout ce qu'il y avait en dessous. Tant et aussi longtemps que la variable obstacle n'aura pas été détectée. En fait, qu'on n'aura pas détecté 4 fois un obstacle. Donc, c'est ça que ça veut dire. Pour faire ça, il nous manque un bloc super important. Donc, dans... Euh, varia... euh, pardon maths dans math, on va aller dans incrémenter. Et ici, à chaque fois qu'on va détecter un objet, donc mon obstacle, je vais dire, robots ajoute un de plus au fait que tu viens de, de détecter un obstacle. Donc, il va détecter un, deux, trois et quatre. Et à quatre obstacles, il ne fera plus la procédure. Donc, c'est une autre façon, euh, en fait, un peu plus complexe, mais qui répond à, à des conditions particulières comme on a ici, de faire en sorte qu'on va répéter quatre fois quelque chose. Donc, on a fixé notre variable obstacle à 1 au départ, pour commencer à compter à 1. On répète tant que Ozobot sera rendu à quatre obstacles détectés. Il va avancer par petits pas, un pas à la fois. Tant qu'il n'aura pas détecté un objet, il restera allumé, euh, sa lumière supérieure sera allumée en bleu. S'il détecte un objet... Il va dire « Oh, j'ai détecté un objet, donc j'ajoute plus 1 dans ma banque pour me rendre jusqu'à 4. » On va mettre la couleur rouge, on va jouer un son triste, on éteint, puis on va reculer de 50 mm en faisant une rotation aléatoire entre ces deux angles-là. Je pourrais aussi euh, aller, euh, tant qu'à être dans les blocs 4, aller chercher dans « Terminer ». Où est-il? Voilà, « terminé. <rire> et euh, terminer le programme. Donc, on pourrait même dire à abords lorsque c'est fait, tout ce que je viens de te dire, que tu as fait quatre fois cette procédure, tu peux terminer le programme et t'éteindre. Donc, c'était quand même un défi euh, costaud, c'est un défi, je dirais, intermédiaire avancé. Euh, vous pourrez le modifier, euh, l'utiliser à différentes sauces, mais euh, déjà, c'était un bon défi, donc félicitations euh, pour votre super travail!